Pour l'exercice 2, il suffit de double-cliquer entre la colonne C et D, donc la flèche devient une double flèche, et en double-cliquant, la largeur se met automatiquement.